Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo, une petite astuce pour vous montrer comment utiliser un émulateur et notamment ici Bluestack qui va être complètement euh, adapté et surtout totalement gratuit. Alors euh, Bluestack est un émulateur Android qui vous permet d'émuler euh, un terminal, un smartphone, une tablette euh, et euh, ça va vous éviter tout simplement de brancher votre téléphone ou tout simplement installer l'APK à chaque fois. Alors l'idée ici c'est de pouvoir avec ce petit projet pouvoir faire un build and run directement dans Bluestack. Alors Bluestack vous le retrouvez sur son site internet Une petite recherche sur Google Et vous allez voir que c'est très simple à trouver Bluestack 4 vous pouvez le télécharger ici Alors vous pouvez voir que vous pouvez jouer au jeu avec euh, Vous avez pas mal de fonctionnalités Donc ça peut être assez intéressant Une alternative assez sympathique pour utiliser euh, Tout simplement vos, vos jeux Ou vos applications Android euh, Sur votre PC Alors nous ce qui va nous intéresser c'est évidemment D'installer ici télécharger Bluestack Vous l'installez alors je ne vais pas vous montrer Parce qu'il suffit de télécharger et de cliquer sur suivant suivant suivant et on va évidemment comme un terminal android votre smartphone une tablette euh, si vous l'achetez et qu'elle sort du magasin on va vous demander de vous connecter à un compte google évidemment pour pouvoir bénéficier du store et tout ça donc ça euh, vous le retrouvez sur le site www.bluestack.com et vous téléchargez la dernière version en date pour moi ici c'est la 4 alors une fois BlueStack installé sur votre machine, vous pouvez voir que vous retrouvez ici euh, une interface assez classique. Alors l'idée maintenant, c'est de compiler ce projet ici directement dans BlueStack, sans aucun câble évidemment, vu que les deux sont sur ma machine. Alors on va aller au niveau des euh, Build Settings, et là ce qu'on va faire, on va faire un Build and Run. Alors je vais lancer le Build and Run, j'avais déjà fait un essai, je l'avais appelé Test, je vais l'écraser. Alors euh, on le voit pas vraiment à l'écran parce que c'est ici, voilà, je vais enregistrer, oui... Et c'est parti, on peut voir que ça va compiler. Alors on va voir ce qui se passe parce que vous allez voir que là, euh, checking for Android device, c'est-à-dire que Unity cherche un appareil connecté. Et là, euh, le problème qui va se poser, c'est qu'on peut voir, j'ai déjà ici un message d'erreur en disant qu'il ne retrouve pas l'appareil. Et ça, c'est tout à fait normal. Alors je tiens à dire que c'est les réglages par défaut pour le moment, que ce soit au niveau d'Unity ou au niveau de Bluestack. Pour ça, vous allez aller au niveau de la petite roue dentée qui est ici qui permet d'accéder aux réglages. Et on va cliquer sur le menu réglages. Là, on va aller au niveau de préférence et si on descend un petit peu, on peut voir ici qu'on a activé Android Debug Bridge ADB. Et ça, on va l'activer, ce qui va nous permettre d'activer en fait d'avoir une communication entre Unity et Bluestack. Donc je vais refermer la fenêtre et je vais relancer mon build and run. Donc je l'appelle de nouveau test, hein, peu, peu importe, et là on va regarder ce qui se passe. Alors, on a de nouveau ici checking for Android device, et on peut voir qu'il a sauté l'étape. C'est-à-dire qu'ici, il euh, n'y a pas eu de souci. maintenant que j'ai activé euh, l'ADB dans les préférences de BlueStack, bah, la compilation aura bien lieu. Euh, il a bien trouvé l'appareil, et il va le compiler euh, donc localement, pour ensuite l'envoyer directement euh, dans BlueStack, euh, et installer directement cet aplica. Et une fois installé, bah, le jeu va se lancer, ce que vous allez voir dans quelques secondes voilà on peut voir qu'on a vu brièvement l'icône android apparaître et on peut voir ici que mon jeu se lance très bien dans mon émulateur donc ce qui est très pas très intéressant parce que évidemment là c'est simplement un cube qui tourne mais si j'avais des boutons et autres où je pourrais jouer tester mon jeu directement dans l'émulateur android donc je vais refermer l'application On peut voir que mon android project c'est ici le nom porte mon projet a bien été compilé et installé sur blue donc c'est très intéressant parce que ça nous permet de nous dédouaner en fait de, de prendre un terminal android une tablette connecter en USB ou autre, pour tester à chaque fois et compiler. Donc je tenais à vous montrer cette petite astuce. Alors c'est assez rapide à faire, mais en tout cas j'espère que ça va vous aider. Alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo si ça vous plaît, euh, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis euh, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye